2017, donc quatrième année Objectif Plancton. Donc tout d'abord, merci à tous pour votre participation à cette opération. Alors un petit bilan rapide de ce qui a été fait jusqu'à présent et des données qui ont été acquises. Donc les, les premiers résultats sont très encourageants. Donc Toutes les données qui n'ont pas encore été analysées le seront dans les, dans les mois qui viennent. Et donc ces résultats nous incitent en fait à déposer un sujet de thèse en collaboration avec Océanopolis, une bourse cifre, donc qui va permettre d'aller plus au fond de l'analyse de ces données. Alors 2017, on poursuit l'opération avec trois sorties prévues et quelques petites modifications ou nouveautés notamment en ce qui concerne les partenaires, les participants au projet. D'un point de vue scientifique, euh, un nouveau partenaire euh, est intéressé, et va s'impliquer euh, dans le projet. C'est Ifremer euh, Brest euh, qui notamment travaille depuis euh, plusieurs années hein, sur la rade de Brest également. Et notamment les problématiques associées euh, euh, au développement de micro toxiques. Donc ils sont très intéressés et ils vont participer pleinement au projet. Également de nouveaux participants, préleveurs volontaires, dont la SNSM, qui va mettre à disposition un bateau pour les prélèvements de cette année. Également l'idée de faire évoluer un tout petit peu le protocole avec premièrement un dédoublement de l'échantillonnage euh, du plancton sur quelques points. On voudrait euh, euh, à travers ce dédoublement de l'échantillonnage, euh, préciser euh, la, tout ce qui est euh, relation, enfin impact de la variabilité spatiale à petite échelle de la diversité. Pour cela, on a besoin de pouvoir en un seul point avoir non pas un seul prélèvement mais deux et voire trois prélèvements euh, au même point en termes de temps d'échantillonnage ça ne change pas énormément de choses c'est simplement euh, dupliquer euh, l'échantillonnage au même point mais ça va nous permettre euh, pour l'analyse ultérieure des résultats d'avoir quelque chose de, de plus robuste et par ailleurs quelque chose qui euh, va être fait également et qui est euh, indispensable pour l'analyse des données par la suite, c'est d'avoir une, une idée de la variabilité des paramètres environnementaux, notamment euh, liés à la physique, on va dire, et euh, cela va être fait en, en donnant à, chaque, à chacun d'entre vous euh, des thermomètres pour mesurer la température de l'eau euh, à peu près à la même profondeur que le prélèvement qui est fait euh, pour le plancton. Donc voilà, une petite évolution, mais l'idée de, de poursuivre cette série temporelle. Euh, alors, dernier point que l'on peut mentionner, c'est, euh, alors qui n'est pas encore finalisé, mais c'est l'idée également de travailler sur les microplastiques en rade de Brest. Une équipe de Brest également va, va s'impliquer, pas tout de suite, immédiatement, mais à l'avenir, dès qu'ils dès qu seront prêts, c'est quelque chose qui va être proposé également. Pas sur tous les points non plus, mais sur un certain nombre de points en rade. Donc, un protocole qui, qui, qui, pour partie, reste identique euh, et qui contribue à, à, à alimenter cette série de sur la diversité du plancton en rade de Brest. Et puis, une autre partie du protocole qui évolue euh, euh, au gré de ce que l'on peut apprendre à travers les données que vous avez acquises euh, pour euh, peaufiner ces résultats et puis euh, euh, améliorer la robustesse en particulier des résultats, les comparaisons que l'on peut faire d'un site à l'autre.